Pourquoi t'es fâché Non, je suis pas fâché. On dirait hein Non. Sûr C'est que je suis stressé. Quelle est la capitale du Maroc Marrakech. Tunis. Fuck, j'ai oublié. Je sais pas. Casablanca. Non, Marrakech c'est pour Maroc. J'aime pas trop beaucoup ça. Attends d'abord. Casablanca. Rabat. Morocco. Morocco. Son seul nom vous fait trembler. L'herpès. Ah non, pas ça. ce n'est pas ça. La capitale de Maroc, c'est. Bon, là, c'est déjà parti. Maroc. Rabat. Si je ne me trompe pas. À Casablanca mm. Trambetto. From... Ben. Ad. Ad. Acra. Mm. Ben. Ad. A... Adra. Mm. Ben. Où c'est Adja. Mm. Ben. Ben. Bey. Casablanca. Mm. Qu'est-ce qui est plus lourd un kilo de plume ou un kilo de, fer un kilo de fer Un kilo de fer. Euh, un kilo de fer. Un kilo de plume. De plume. The same weight. Un kilo de plume. Fer. Pourquoi Le fer est plus lourd que les légumes. La plume, c'est les légumes. Ouais, ouais, ouais. Un kilo de fer. Les deux. Un kilo de, de fer. De plumes aussi. De plumes. Pourquoi euh, Parce que si on lance le, le, le, le kilo de plumes, euh, peut-être sur un immeuble comme ça, là, ça va mettre plus de temps à tomber que le kilo de fer. Ah oui Et deux kilos, ça va, rien n'est plus lourd. Mais oui, c'est clair. Vous participez à une course à pied et à un moment donné, vous doublez le deuxième. Quelle est votre nouvelle position Je suis premier. premier. Euh, je sais pas. Deuxième. Je suis deuxième. Oh mon dieu, je sais pas. Bah, je suis le premier. Le premier? Mm. Faux! Tu vois, c'était dur? Non. Alors, je suis deuxième. Nous sommes deuxième. Attends, deuxième, deuxième, deuxième, deuxième. deuxième. deuxième. Si on n'est que deux et que je co-double le deuxième. Ah, je suis premier en fait. Mm. Ma position, c'est le deuxième. Un train électrique roule à 100 km h et le vent souffle à l'ouest à 10 km h De quel côté va la fumée C'est à l'ouest, mmh. si je me trompe. Du côté du vent, non, euh, à l'ouest je crois. Mmh. La fumée d'où Quelle fumée Je sais pas. Mmh. Mais la fumée n'a rien à voir là. Si la fumée a quelque chose à voir dans cette histoire de train, c'est qu'il faut se sortir du train. c'est la, la fumée part... Euh al, al, al je sais pas je sais pas parce que si c'est un truc électrique il vaut mieux se casser bien comme ça au sud hey. à l'ouest oh non électrique. bon il n'y a pas de fumée du tout ah, ah, oh non à l'est le train électrique ne pas de fumée mais oui c'est clair un conducteur de bus passe dans une rue à sens unique mais dans le mauvais sens il croise au moins 10 policiers, mais personne ne l'arrête. Pourquoi Parce qu'il va très vite. Parce qu'il est bon conducteur du, du Du bus. Tu l'as soulagé. Euh, Peut-être qu'il va s'y se... Parce qu'il est dans le bon sens. C'est c'est qui l'a les policiers. Et puis, que font 10 flics là-bas aussi Ils ont pas autre chose à faire. Pourquoi on ne l'arrête pas C'est pas, pas normal. Parce qu'il roule normalement. Oh, pire. Pourquoi <rire> Mais parce qu'il ne roule pas dans, dans, dans son sens. Qui a dit qu'il roulait Il est à pied ah Parce que soit ils le connaissent, mmh. soit c'est devenu la corruption, soit peut-être qu'ils ont payé avant ou quoi, je sais pas, bref. Mmh. Payer, tu penses qu'il faut payer combien un policier Il faut payer parce que les policiers d'aujourd'hui, euh, on les connaît tous, euh, donc il faut payer, soit tu peux donner 1000 francs, 2500, et te laisse partir. Ouais. Combien ça coûte pour soudoyer un policier 500 francs. Toi d'habitude tu donnes combien moi, d'habitude, je donne 2000. Hey, c'est beaucoup quand même. Hein. Euh, ouais. T'es gentil. hein Pourquoi tu donnes 2000 Parce que c'est euh, ce qui est de moi, parce que moi, j'aime pas les mots de tête. Et ta grippe, aussitôt aussi silo Toi, des fois, tu sous-dois les policiers Je conduis pas de voiture d'abord. Mais si t'avais une voiture, tu ferais ça Tout le monde fait ça, donc. Pourquoi pas moi Vous avez une allumette et vous entrez dans une pièce sombre, contenant une lampe à huile, une bougie et du bois. Qu'allumez-vous en premier la lampe, la lampe à huile. Euh, la bougie. L'eau bois. Mmh. Du bois. La lampe. Je crois que j'allume la, la lampe à l'huile. Parce que la bougie, il y a quand même un risque que ça s'éteint. quand même. à parce qu'on se plus le temps Oui, mais je parle beaucoup. La, la, la, la, la lampe. lampe. Moi, je vais allumer la bougie. Une bougie. Une bougie. L'allumette. You smart. Si la maison rouge se trouve à gauche et la maison bleue se trouve à droite, où se trouve la maison blanche? Euh. Juste devant. Mmh. Au milieu. Mmh. <rire> oh non Bleu, ça se dit bien. <rire> Au centre. Bah, en face. Bleu à gauche. Où se trouve la maison Il n'y a pas de maison blanche, mmh. mais dis donc Il n'y a pas de maison blanche là. Mmh. On m'a te dis la maison rouge et la maison. Oh là là, purée. La maison blanche se trouve juste là, comme ça. Ça, on est comme ça. Où se trouve la maison blanche voilà, Au milieu. Où se trouve la maison blanche Devant. <rire> au milieu, au centre. No. Next question. Au milieu. Pourquoi euh, Parce que quand tu vois, c'est le drapeau de la France, non Bleu, blanc, rouge. Ah, ah ouais. Aux états unis Washington. <rire> Où se trouve la maison blanche Rouge là et bleu. Qu'est-ce qu'on s'en fout non on s'en fout. La Maison Blanche, c'est à gauche. Mmh. Pourquoi Bon, je me trompe. Parce que la Maison Blanche, quoi eh, si, à Washington, alors, dans ce cas-là. Voilà <rire> Où se trouve la Maison Blanche C'est à droite. Mmh. La Maison Blanche, Ah à non, à, à, à, à, à, à, à Washington, blanche. à Washington voilà. À Washington voilà. Quelle est la capitale du Maroc gang Attends, je vais venir attendre. OK. Je ne savais pas, Je voulais m'arrêter ce Je ne savais pas du pardon, c'est une erreur. Je me suis seulement trompé. Je, je croyais qu'on filmait les gens ici, là, pour se barrer. Bien, non Non, j'ai dit que... J'ai fini. C'est une erreur. J'ai cru qu'on se filmait seulement. Moi, j'ai cru que c'était une erreur.